Bonjour, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Euh, je commence un nouveau vlog parce que ah, je commence un nouveau projet d'écriture tout simplement et du coup je trouvais que c'était intéressant d'essayer de documenter un peu le, le début du processus. Donc pour vous dire un petit peu où j'en suis euh, à l'heure actuelle, j'ai un projet dans les tiroirs depuis je crois 4 ans qui s'appelle L'églantier sur la montagne et qui parle euh, de Galadimidje de, de Tant qu'il le faudra euh, et leur roman s'en prépare. C'est comment ils se rencontrent, comment ils tombent amoureux, etc. Le projet à la base était de faire un roman choral un peu dans le genre de temps qu'il nous faudra justement avec quatre personnages, que quatre s'il vous plaît, pas euh, 13, 12, je sais plus à combien je suis dans tant qu'il le temps qu nous faudra beaucoup trop. C'était censé être quatre petits livres qui découpaient euh, l'année scolaire euh, de ces personnages-là, et donc on suivait d'abord Victoire, que vous avez peut-être vu dans mes fictions SMS, on suivait ensuite Mingé, on suivait après Harry, euh, alors qu'il s'appelle pas Harry à ce moment-là, puisque c'est totalement avant sa transition, euh, donc voilà. Et on terminait avec Galad. À la base c'était ça et ça explorait euh, ces quatre personnages. J'ai décidé de tout changer et de me centrer vraiment sur Galad et Minjé parce que je me rendais compte que, que les deux autres personnages déjà m'intéressaient... C'est pas qu'ils m'intéressaient moins, c'est plus que j'ai vraiment peur que Galad et Minjé prennent vraiment trop le dessus et que l'histoire de Victoire et Harry serve un peu de, de faire valoir en fait. Et du coup autant les mettre carrément en personnages secondaires et assumer que ce sont des personnages secondaires qui gravitent euh, autour des, du couple principal plutôt que d'essayer de faire un truc qui serait au final très déséquilibré euh, et qui me frustrerait un peu aussi parce que euh, du coup il y aurait des, certaines scènes qui seraient forcément soit du point de vue de Harry soit du point de vue de Victoire alors qu'en fait j'ai vraiment envie de les écrire du point de vue de Callie donc voilà, on change tout. Ce matin, j'ai mis mon nez dans le fichier que j'avais fait, bah, du coup, il y a trois ans. J'ai retrouvé plein de choses, il y a plein de morceaux de texte qui peuvent être éventuellement réutilisables. D'autres, je sais que je vais devoir bah, m'en séparer, les supprimer, parce que bah, déjà, soit c'est écrit du point de vue de Harry, soit c'est écrit du point de vue de Victoire, donc je ne les utiliserai pas. Et puis voilà, j'ai essayé de voir un peu la chrono que j'avais pensée. En fait, j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait toute une chrono de tous les événements qui se passent dans... au cours de l'année. Parce qu'en fait, l'histoire, bon, ça va être une romance. Et à la base, c'était aussi un petit peu ça. Mais c'est un prétexte aussi pour parler à la fois de la classe prépa, puisque moi-même, j'ai fait une classe prépa. Et aussi pour parler de l'année scolaire 2015-2016, euh, qui... Personnellement, moi, m'a énormément marqué. C'est l'année où il y a eu les attentats de Paris. C'est l'année où il y a eu les manifestations de la loi travail. C'est les années où il y a eu une Nuit debout, etc. Et du coup, euh, je vais utiliser ces personnages pour avoir un regard sur cette actualité-là. Ça va être une romance, mais avec un certain regard sur l'actualité. En tout cas, c'est un peu mon projet. Le but, c'est aussi de parler de questions de classe, de la méritocratie, de... Euh, des études supérieures élitistes, de toute cette idée qu'on est l'élite de la nation. Enfin, moi, c'est des choses qu'on qu m'a dit. Hein. Vous êtes l'élite de la nation euh, quand j'étais en prépa. Euh, donc, voilà. Et de parler aussi de cette espèce de microcosme parisien euh, qui se tient, du coup, sur la montagne Sainte-Geneviève, qui est donc un, un quartier de Paris euh, autour du Panthéon, où vous avez, du coup, les trois, trois très grands lycées français avec des très bonnes classes prépa. Vous avez donc euh, Henri IV, où se passe l'histoire, c'est où J'ai été. Vous avez Louis le Grand et vous avez Saint-Louis. Il y a ces trois lycées, alors ça se mélange pas forcément, mais bon, c'est un milieu très spécial dont j'avais envie de parler. Je sais pas trop comment je vais procéder en vrai parce que j'ai cette histoire. Comme ça fait très longtemps que j'ai réfléchi, j'ai plein de choses dans ma tête et en même temps, c'est pas très structuré. Euh, J'ai pas une idée de chapitrage très précis, je sais pas exactement comment je vais alterner les points de vue. Comme je connais extrêmement bien les personnages et que je sais déjà ce qui va se passer et où je vais, je me dis que peut-être il y a un moyen que j'écrive sans avoir un plan extrêmement précis. Euh, mais en ayant pour bon, le dérouler des, des événements par mois plutôt et un peu les grandes étapes de la relation. Je sais pas trop si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise idée. Le risque vraiment avec cette histoire c'est euh, de terminer avec un roman fleuve parce que j'ai énormément de choses à dire et quand j'écris avec ces deux personnages en plus j'ai tendance à avoir du mal à être succinct, à être efficace, euh, à être dense euh, parce que j'ai tendance à m'étaler, parce que je les connais très bien et parce que j'ai envie de raconter des milliers de trucs sur leur background. Donc voilà, ça va être un peu la difficulté, mais en même temps, c'est aussi très facile parce que je les connais bien et parce que je ne vais pas avoir besoin de réfléchir en fait 12 000 ans. Je sais comment ils réagissent, je sais quelles sont leurs origines, quel est leur background, quels sont leurs amis. Euh, non, je ne vais pas me poser de questions de « Ah, mais là, dans cette situation-là, qu'est-ce qui serait plus crédible vis-à-vis -vis de tel personnage ?» Je sais tout ça. Voilà un peu où j'en suis. Je vais essayer de documenter mon travail au fur et à mesure pour faire un vlog intéressant. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Je suis en train de relire euh, des notes que j'avais prises euh, à l'époque où j'ai voulu commencer cette histoire. J'avais fait des interviews de personnes qui avaient été en prépa, tout simplement. Il y a bien une quinzaine, je pense. Je leur avais posé des questions sur, euh, notamment euh, le choc culturel et social que ça pouvait être d'entrer en prépa dans une, dans une grande prépa parisienne. Euh, C'est quasiment, oui, que des, que des gens qui ont fait des, des prépas à ses côtés. Et on a aussi parlé, évidemment, d'homosexualité euh, et de politique. C'est hyper intéressant de me replonger dans ces notes-là. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas lues. Et mon euh, limite, en fait, j'ai trop de matière, en fait. Il y a trop de trucs que j'aurais envie d'exploiter. Mais je ne pourrais pas tout mettre. Surtout que j'ai restreint mon histoire et que ce ne sera plus quatre personnages principaux, mais deux personnages principaux. Donc euh, voilà, je pas tout ça mais je, je relis pour essayer de me replonger un peu là-dedans. Euh, J'ai commencé à écrire un petit peu euh, le chapitre 1 pour essayer de voir un peu... Euh, essayer de me remettre dans l'ambiance euh, et dans le style aussi d'écriture que j'avais choisi pour cette histoire. Euh, on est toujours sur la première personne, on est toujours sur du présent, hein, mais c'est un peu plus introspectif. que ce que je fais d'habitude, je pense que ça ressemblera plus euh, au point de vue du style au, au drari que je publie euh, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Je vais relire ça parce qu'après je vais travailler sur les arcs dramatiques de mes personnages. Euh, J'ai vu une vidéo hier soir euh, sur les arcs dramatiques, euh, je vous mettrai le lien en, en bas qui était très intéressante, alors c'est quelque chose qu'on fait souvent un peu instinctivement, c'est l'idée que le personnage a une évolution dans l'histoire. Mais là c'est une manière un peu plus de poser ça, et d'essayer de conscientiser un peu ce qu'on fait, et j'aime beaucoup ça, il y a beaucoup de choses que je fais de manière instinctive, parce que j'ai lu beaucoup d'histoires et parce que je sais comment se construit une histoire, mais il y a des choses, parfois c'est bien de les poser quand même, euh, ça apporte et ça permet de prendre de la distance vis-à-vis -vis de son texte et, et de voir les choses trop. J'en suis pas très loin, comme vous pouvez le constater, mais c'est un peu difficile de me remettre dedans parce que ça fait vraiment quand même très longtemps euh, que j'ai pas écrit sur cette histoire. Je connais plus les personnages secondaires, par exemple. Tous les copains de classe, j'ai une liste complète de, de personnages, il y en a bien, 47 ou 48. Et ils ont tous une personnalité, une histoire et je me rappelle plus de tout et de... À quoi je voulais qu'ils servent. Bon, évidemment, je pense que je n'exploiterai pas les 48, hein, mais euh, bon, il euh, faut les replacer, quoi, et les replacer surtout dans des dynamiques et créer les groupes dans la, au sein de la classe et qui est ami avec qui, etc. Euh, ça, c'est ça qui est intéressant. Bref. Bon, j'ai un petit peu avancé, euh, pas dans l'écriture, hein, mais euh, j'ai pris des petites notes. Vous pouvez le voir, j'ai refait un peu la chronologie des événements importants. J'ai aussi repris la liste de classe avec le groupe 1, le groupe 2 euh, qui vient du lycée avant, qui est interne, qui est externe, etc. Euh, ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait, hein, mais je l'ai fait dans un, dans un carnet pour pouvoir l'avoir à, à côté, même si euh, ce c'est très pratique pour avoir tout en même temps. Donc ça je peux bosser dessus sans forcément avoir besoin de l'ordinateur. J'ai refait aussi le remplat du temps. Euh, basé totalement sur que sujet avant prépa. Et puis j'ai pris les petites notes euh, sur les deux personnages, donc Midget et Galad, et les choses que je veux qu'il leur arrive concrètement. Et j'ai essayé aussi de voir un peu quel était leur âge narratif. on peut voir un petit peu, c'est l'évolution de la relation euh, et où il y a les hauts et les bas. Ça me permet un peu de me remettre dedans sans pourtant euh, écrire. Parce que écrire, c'est quand même difficile, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concentration. Et ça, ça m'en demande moins. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui euh, sur ce travail-là, en tout cas. Mais je ne manquerai pas de vous vloguer la suite. Le temps a beaucoup passé puisqu'on est presque un mois euh, après la dernière vidéo que j'ai faite. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai laissé de côté, clairement, les glantiers sur la montagne. On va continuer à l'appeler comme ça, hein, faute d'un beau titre. Et là, nous sommes le 1er avril et j'ai décidé de faire, de l'églanté sur la montagne, mon projet principal pour le corps Le corps qui est un challenge d'écriture où tu te mets un, un nombre de mots en objectif et bah après, t'écris au jour le jour pour atteindre ton objectif. Je me suis mis un objectif de 30 000 mots, ce qui est pas mal, je pense. Ce que j'ai fait euh, là ces deux derniers jours, c'est que j'ai relu un petit peu euh, ce que j'avais fait. J'avais écrit un petit bout de texte, genre 1000 mots euh, pour commencer l'histoire. Et j'ai fait un début de chapitrage avec euh, qu'est-ce que je vais mettre dans mes six premiers chapitres globalement, qui correspondent au mois de septembre. J'ai décidé de découper l'histoire en trimestres, ce qui correspond aux différents arcs des personnages. Donc, il va y tout le premier trimestre, c'est les personnages qui se tournent autour. Et euh, le but, ça va être de montrer l'opposition entre les deux personnages et jouer sur la corde. Mais tous les sépare, euh, ils n'ont rien en commun, machin, enfin... On apprécie ce genre de choses, le drari quoi, concrètement. Donc ça c'est le trimestre 1. Et du coup le trimestre 2, ça va être plus sur le jeu du chat et la souris avec euh, les personnages qui euh, sont un peu en mode fuis moi je te suis, suis moi je te fuis. Avec une montée euh, de la tension sexuelle un peu entre les deux. Euh, des questions de jalousie aussi, un petit peu tout ça. Le trimestre 3, ça va être plus comment leur relation se pose un peu euh, tout en montrant euh, les côtés. Assez malsain de cette relation, au début en tout cas. Et ce qui se terminera naturellement par la rupture. Euh, ça vous le savez déjà, euh, puisque dans tant qu'il faudrait s'expliquer qu'ils se sont séparés en fin de prépa. Et euh, qu'ils se remettent ensemble quand ils sont en école d'ingénieur et qu'ils ont chacun fait euh, du chemin de leur côté. J'espère vraiment pouvoir faire le trimestre 1 en avril. Ce serait vraiment super de pouvoir avancer autant euh, sur cette histoire. Je vais arrêter ce vlog ici, je pense qu'il y a suffisamment de matière et j'en ferai un nouveau euh, pour le camp d'anneau, tout simplement. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Euh, N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog aussi où je parle d'écriture. Mettez un petit pouce en l'air et puis on se retrouve très vite pour de prochaine vidéo.